Ouais c'est l'eau la caisse frère ouais, Je crois qu'elle est pas là Vas-y wow oh, oh, oh, oh, oh, oh, mec c'est quoi ça frère C'est notre ticket de sortie mon gars Sortie de quoi frère on dirait une Gamecube Mais vas-y ferme ta gueule on va se insérer serrer là Mais frère c'est quoi ce moteur on dirait un pédalo Tu penses qu'ils vont nous respecter avec ça Eh tu crois qu'ils vont nous respecter en prison T'as vu tes bras comme t'es maigre On est bon à ramasser la savonnette mon gars Pssst L'huile eh, c'est comme ça que tu m'aides C'est bon Mais putain c'est quoi cette voiture mec ah, ils ont mis un système de sécurité de ouf dessus Putain Oh, mon bras ouais, serré, Oui, t'es sérieux, là Vas-y, c'est bon Bon, j'ai tout vérifié. Il a pas de direction assistée, il a que trois vitesses et il y a un lecteur cassette. Et on, oui. fait... on a On est à deux doigts de se faire serrer par les flics Et toi, tu fais tes chichis de princesse Mais frère, je peux pas monter dans cette voiture Mais tiens ta gueule, si on prend pas cette voiture, on prend quoi Bah, ben, on a qu'à prendre ça, frère. Vas-y, frère Wesh, les gars, regardez cette vidéo, franchement, elle déchire. Et abonne-toi C'est de